Auteur Jules Verne La journée d'un journaliste américain en 2889 Les hommes de ce 29e siècle vivent au milieu d'une féerie continuelle. Sans avoir l'air de s'en douter, blasés sur les merveilles, ils restent froids devant celles que le progrès leur apporte chaque jour. Tout leur semble naturel. S'ils la comparaient au passé, ils apprécieraient mieux notre civilisation, et ils se rendraient compte du chemin parcouru. Combien leur apparaîtraient plus admirables nos cités modernes Aux voies larges de cent mètres, aux maisons hautes de 300 mètres, à la température toujours égale, au ciel sillonné par des milliers d'aérocars et d'aéro omnibus. Auprès de ces villes dont la population atteint parfois jusqu'à dix millions d'habitants, qu'étaient ces villages, ces hameaux d'il y a mille ans C'est Paris, c'est Londres, c'est Berlin, c'est New York, bourgades mal aérées et boueuses, où circulaient des caisses chaotantes traînées par des chevaux. Oui, des chevaux. C'est à ne pas le croire. S'il se représentait le défectueux fonctionnement des paquebots et des chemins de fer, leurs collisions fréquentes, leur lenteur aussi, quel prix les voyageurs n'attacheraient-ils pas aux aérotrains Et surtout, à ces tubes pneumatiques jetés à travers les océans et dans lesquels on les transporte à une vitesse de quinze cents à l'heure. Enfin, ne jouerait-on pas mieux du téléphone et du téléphote en se disant que nos pères étaient réduits à cet appareil antédiluvien qu'ils appelaient le télégraphe Chose étrange, ces surprenantes transformations reposent sur des principes parfaitement connus de nos aïeux. Qui n'en tirait pour ainsi dire aucun parti. En effet, la chaleur, la vapeur, l'électricité sont aussi vieilles que l'homme. À la fin du XIXe siècle, les savants n'affirmaient-ils pas déjà que la seule différence entre les forces physiques et chimiques réside dans un mode de vibration propre à chacune d'elles, des particules éthériques Puisqu'on avait fait ce pas énorme de reconnaître la parenté de toutes ces forces, il est vraiment inconcevable qu'il ait fallu un temps si long pour arriver à déterminer chacun des modes de vibration qui les différencie. Il est extraordinaire surtout que le moyen de passer directement de l'un à l'autre et de les produire les uns sans les autres Ait été découvert tout récemment. C'est cependant ainsi que les choses se sont passées. Et c'est seulement en 2790, il y a cent ans, que le célèbre Oswald Neyer y est parvenu. Un véritable bienfaiteur de l'humanité, ce grand homme, sa trouvaille de génie fut la mère de toutes les autres, une pléiade d'inventeurs en acquis aboutissant à notre extraordinaire James Jackson. C'est à ce dernier que nous devons les nouveaux accumulateurs qui condensent. Les uns la force contenue dans les rayons solaires, les autres l'électricité emmagasinée au sein de notre globe, ceux-là enfin l'énergie provenant d'une source quelconque, chute d'eau, vent, rivière et fleuve, etc. C'est de lui que nous vient également le transformateur qui, obéissant à l'ordre d'une simple manette, puise la force vive dans les accumulateurs et la rend à l'espace, sous forme de chaleur, de lumière, d'électricité, de puissance mécanique, après en avoir obtenu le travail désiré. Oui c'est du jour où ces deux instruments furent imaginés que date véritablement le progrès. Ils ont donné à l'homme une puissance à peu près infinie. Leurs applications ne se comptent plus. En atténuant les rigueurs de l'hiver par la restitution du trop-plein des chaleurs estivales, ils ont révolutionné l'agriculture. En fournissant la force motrice aux appareils de navigation aérienne, ils ont permis au commerce de prendre un magnifique essor. C'est à eux que l'on doit la production incessante d'électricité sans pile ni machine. La lumière sans combustion ni incandescence. Et enfin, cette intarissable source d'énergie qui a centuplé la production industrielle. Eh bien, l'ensemble de ces merveilles, nous allons le rencontrer dans un hôtel incomparable, l'hôtel du Earth Herald, récemment inauguré dans la 16823 e avenue. Si le fondateur du New York Herald, Gordon Bennett, renaissait aujourd'hui, que dirait-il en voyant ces palais de marbre et d'or, qui appartient à son illustre petit-fils, Francis Bennett, Trente générations se sont succédées, et le New York Herald s'est maintenu dans cette famille des bennett Il y a 200 ans, lorsque le gouvernement de l'Union fut transféré à Washington, à Centropolis, le journal suivit le gouvernement. À moins que ce ne soit le gouvernement qui ait suivi le journal, et il prit pour titre Earth Herald et que l'on ne s'imagine pas qu'il est péréclité sous l'administration de Francis Bennett. Non, son nouveau directeur allait au contraire lui inculquer une puissance et une vitalité sans égale en inaugurant le journalisme téléphonique. On connaît ce système, rendu pratique par l'incroyable diffusion du téléphone. Chaque matin, au lieu d'être imprimé comme dans les temps antiques, le Hearth-Herald est C'est dans une rapide conversation avec un reporter, un homme politique ou un savant, que les abonnés apprennent ce qui peut les intéresser. Quant aux acheteurs aux numéros, on le sait, pour quelques cents, ils prennent connaissance de l'exemplaire du jour dans d'innombrables cabinets phonographiques. Cette innovation de Francis Bennett, galvanisa le vieux journal. En quelques mois, sa clientèle se chiffra par 85 millions d'abonnés et la fortune du directeur s'éleva progressivement à 30 milliards. De beaucoup dépassé aujourd'hui. Grâce à cette fortune, Francis Bennett a pu bâtir son nouvel hôtel. Colossale construction à quatre façades mesurant chacune trois kilomètres, et dont le toit s'abrite sous le glorieux pavillon soixante-quinze fois étoilé de la Confédération. À cette heure, Francis Bennett, roi des journalistes, serait le roi des deux Amériques, si les Américains pouvaient jamais accepter un souverain quelconque. Vous en doutez, mais les plénipotentiaires de toutes les nations et nos ministres eux mêmes se pressent à sa porte, mendiant ses conseils, quêtant son approbation, implorant l'appui de son tout puissant organe. Comptez les savants qu'il encourage, les artistes qu'il entretient, les inventeurs qu'il subventionne. Royauté fatigante que la sienne. Travail sans repos, et, bien certainement, un homme d'autrefois n'aurait pu résister à un tel labeur quotidien. Très heureusement, les hommes d'aujourd'hui sont de constitution plus robuste, grâce aux progrès de l'hygiène et de la gymnastique qui de 37 ans ont fait monter à 78 la moyenne de la vie humaine, grâce aussi à la préparation des aliments aseptiques en attendant la prochaine découverte de l'air nutritif qui permettra de se nourrir rien qu'en respirant. Et maintenant, s'il vous plaît de connaître tout ce qui comporte la journée d'un directeur du Herz Herald, prenez la peine de le suivre dans ses multiples occupations, aujourd'hui même, ce 25 juillet de la présente année, 2889. Francis Bennett, ce matin-là, s'est réveillé d'assez maussade d'humeur. Voilà huit jours que sa femme est en France, et il se trouve un peu seul. Le croirait-on Depuis dix ans qu'ils sont mariés, c'est la première fois que monsieur... Edith Bennett, la professionnelle bottie, fait une si longue absence. D'ordinaire, deux ou trois jours suffisent à ses fréquents voyages en Europe, et plus particulièrement à Paris où elle va acheter ses chapeaux. Dès son réveil, Francis Bennett mit donc en action son phono dont les fils aboutissent à l'hôtel qu'il possède aux Champs-Élysées. Le téléphone complété par le téléphote, encore une conquête de notre époque. Si la transmission de la parole par les courants électriques est déjà fort ancienne, c'est d'hier seulement. Que l'on peut aussi transmettre l'image. Précieuse découverte dont Francis Bennett ne fut pas le dernier à bénir l'inventeur. Lorsqu'il aperçut sa femme, reproduite dans un miroir téléphotique, malgré l'énorme distance qui l'en séparait. Douce vision, un peu fatiguée du bal ou du théâtre de la veille. Mrs. Bennett est encore au lit. Bien qu'il soit près de midi là-bas, elle dort, sa tête charmante enfouie dans les dentelles de l'oreiller. Mais la voilà qui s'agite, ses lèvres tremblent, elle rêve, sans doute. Oui, elle rêve. Un nom s'échappe de sa bouche. « Francis, mon cher Francis !» Son nom prononcé par cette douce voix a donné à l'humeur de Francis Bennett un tour plus heureux. Ne voulant pas réveiller la jolie dormeuse, il saute rapidement hors du lit et pénètre dans son habilleuse mécanique. Deux minutes après, sans qu'il eût recours à l'aide d'un valet de chambre, la machine le déposait, lavé, coiffé, chaussé, vêtu et boutonné de haut en bas, sur le seuil de ses bureaux. La tournée quotidienne allait commencer. Ce fut dans la salle des romanciers feuilletonistes que Francis pénétra tout d'abord. Très vaste, cette salle, surmontée d'une large coupole translucide, dans un coin, divers appareils téléphoniques par lesquels les 100 littérateurs du Hearst Herald racontent cent chapitres de cent romans au public enfiévré. Avisant un des feuilletonistes qui prenait cinq minutes de repos, « Très bien, mon cher, lui dit Francis Bennett, très bien, votre dernier chapitre. » La scène où la jeune villageoise aborde, avec son galant, quelques problèmes de philosophie transcendante, est d'une très fine observation. On n'a jamais mieux peint les mœurs champêtres. Continuez, mon cher Archibald, bon courage Dix mille abonnés nouveaux depuis hier grâce à vous. Monsieur John Last, reprit-il, en se tournant vers un autre de ses collaborateurs, je suis moins satisfait de vous. « Ça n'est pas vécu, votre roman. Vous courez trop vite au but. »« Eh bien, et les procédés documentaires Il faut disséquer, John Last, il faut disséquer. »« Ce n'est pas avec une plume qu'on écrit de notre temps. C'est avec un bistouri. »« Chaque action dans la vie réelle est la résultante de pensées fugitives et successives. »« Il faut dénombrer avec soin pour créer un être vivant. »« Et quoi de plus facile ?» en se servant de l'hypnotisme électrique qui dédouble l'homme et sépare ses deux personnalités. Regardez-vous vivre, mon cher John Last, imitez votre confrère, que je complimentais tout à l'heure. Faites-vous hypnotiser, hein Vous le faites Dites-vous Pas assez alors, pas assez.